Alors moi, Linn Lorché de Sanverdière, verdier coach en écologie pour les particuliers des entreprises. Euh, J'ai fait appel à Virginie parce que euh, j'étais complètement paumée à un moment. Je pensais avoir utilisé toutes les ressources possibles et imaginables. Je n'avais rien qui se débloquait. Euh, bah oui, parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément toutes les euh, clés en fait, pour y arriver. Et euh, je je désespérais un petit peu <rire> j'étais à deux doigts de me dire bon bah ça va pas marcher ça va pas marcher c'est pas grave et en fait bah j'ai regardé un peu ce que faisait Virginie on a discuté ensemble et voilà et j'ai enfin euh, eu des outils euh, des façons en, en plus euh, mécaniques de pouvoir euh, enfin, des façons mentales en fait de penser, de réfléchir d'être entrepreneur en fait voilà euh, et, euh, bah, et puis en plus, euh, avec Virginie, c'est quelque chose qui est vachement, euh, vachement simple, vachement cool euh, à faire. Les contenus sont interactifs, hein, sont sympas. Les contenus, les petits cadeaux, les petits, les petits téléchargements à faire, euh, les petits outils qu'elle propose sont à mon top. Euh, c'est complet en plus. Tu as des. Comment ça s'appelle des applications ou euh, des sites, des logiciels euh, auxquels t'explique pour euh, vraiment te, te, te, te faire un bagage assez solide et pouvoir enfin euh, être autonome dans tout ça et arrêter de chercher euh, des milliers et des cents et enfin euh, de chercher partout euh, des infos et, et ben, en fait tout est condensé c'est elle qui fait tout pour toi et voilà et, euh, maintenant... Euh, Qu'est-ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire le coaching investi C'est un investissement, oui, mais fais-le parce qu'en fait, tu gagneras derrière. Je pense que quelque chose. Grâce à ça, en fait, même au niveau je suis beaucoup plus fluide sur mes réseaux, il y a tellement de ouais tellement de trucs où est-ce que tu sais après si, tu... Si, si ça ne marche pas c'est que en fait tu n'habites pas <rire> voilà et il faut juste euh... en plus, elle donne des petits des petits, euh... des petits pas des coups de pied aux fesses mais des petits euh... allez tu vas voir tu vas y arriver allez et ça c'est bien par contre ça, bon ça peut être amélioré mais ça c'est bien <rire> voilà enfin bref j'ai passé euh... Pff, je sais plus combien de mois deux mois je crois trois mois avec, euh, avec Virginie et euh, bah, c'est trop bien voilà. bon, ben voilà c'était mon témoignage pour Captain Ginny, ouais